Ça se voit que j'ai l'OST oh, de ce truc là. bonsoir, c'est vous qui êtes Monsieur Nanaki Et on lui dit non, on va accélérer. Non merci Donc oui, c'est vrai que j'ai toute l'OST de tous les boyfriends sur mon téléphone aussi. Hein. Qui a été gentiment composée par Kevin McLeod. Oh, c'est un génie. Bah Franchement, oui, évidemment, ça Cet un homme génie. est merveilleux. Bah oui. Mais je savais même pas que c'était lui qui l'avait fait. Et si. Mais il est, il, est, il est incroyable, cet homme est incroyable. Ouais. Donc Ryuta ne sait pas nager, et euh, il lui faut son diplôme pour savoir nager. Ah Ah bon J'ai gagné de la force pour ça. Eh bah ben, écoutez tant mieux les amis <rire> Ok C'est parce que c'était shonen comme... ouf Du coup... Ah euh, oui mais du coup là je vais faire la course, c'est bon Oui on fait la course, allez. Mais du coup ça on l'a déjà vu donc je peux passer. voilà on a perdu parce qu'il court comme Jésus. Donc en fait, quoi de... qu'il arrive, tu perds, en fait. Bah oui, mais en même temps, c'est Okosan. Ouais. En même temps, c'est Okosan, oui. Kenobird, oui Vous êtes pas mal détruillé je trouve. Ah bon Vous... Bref, c'est médiocre, évidemment. Oh, non Non, non, non, oui, on est nul. Et nous, on va passer notre travail, parce qu'on veut pécho. Okosan. Et que Okosan, il a mieux le petit pot dans notre tête. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours Non non, ça, non, on l'a vu. Ah, faut qu'on nettoie le club on veut au club d'athlétisme Oh oui, grave Oh, il va que je sauvegarde Oh, il faut que je sauvegarde Donc, c'est l'heure pour la mauvaise fin d'Okosan. Miam, miam, miam, miam, miam Okosan a l'air surexcité. Et pas en colère pour une fois, mais il... Ah, qu'est-ce que tu fais Le sol est couvert de haricots Miam, miam, miam C'est tellement bon. Apparemment, il avait fait une réserve de ses compliments alimentaires et il les mange tous à la fois. Ça a l'air de le rendre heureux. Qu'est-ce que je dois faire Alors alors, la mauvaise fin, c'est quoi à tes fan, Avoue que t'es fan. <coughs> euh... J'adore Qu'est-ce se qu passe ici Quoi Attends, c'est pas du tout ce que je pensais faire. Qu'est-ce qu'il se passe quoi Bah, je quoi pense que c'est le grondé qui... Ouais, ça. <rire> c'est je le sais, jeu non. totem de Dédé. <rire> ah oui, c'est exactement ça. C'est exactement mon jeu totem. Enfin, hein. En fait... Non mais il vous l'a pas dit, mais c'est lui qui l'a fait en fait. <coughs> je sais pas parle. Il fait genre oui je me rappelle pas des fins et tout mais en fait euh, non bah la codé, quoi il se rappelle de tout ah <rire> mais écoutez en fait je... miam, miam miam non attendez je comprends rien comment ça parce que là je suis sur euh... je suis sur les trucs où je suis censé pouvoir pêcher au Kosan. et c'est pas du tout ce qu'il propose quoi bon euh, c'est un c'est un, un, un machin de merde je sais pas pourquoi c'est pas le bon truc. Je comprends rien. Je comprends rien. Bah au pire t'as sauvegardé donc est. Donc je crois qu'il faut le. le gronder pour avoir la mauvaise fin. Arrête tout de suite Ce sont les haricots d'Okossan, ça ne te regarde pas. Ça suffit Où est ta fierté de capitaine de l'équipe d'athlétisme Alors bat-toi microbe on a recouvert le sol d'un mélange de sang et de haricots. On continue à se Ah oh, merde, non, c'était la bonne fin, c'est ce qu'il fallait faire, je suis con. Tu es courageuse. Okosan, renonce en hommage à oh ta ténacité. Mon oh mon dieu. Tu n'es pas mal. Toi non plus, Okosan. Tu oh crois que va me reconnaître comme une rivale valable. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je crois que c'est ça, mais... Oh là là là là, mais je crois que c'était... Oh, mais je sais plus, j'ai oublié. Donc, là, on va courir, on va contrer Azuma... Mane. Ça dure 6 siècles, en plus. Donc, j'ai encore... qu'on je... je crois pas qu'on va... Je crois qu'il faut qu'on oublie l'idée de... Ouais. On oublie cette idée. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé le bon truc. Attendez, juste vérifier. Non, non, non. Blablabla. Et pour avoir le mauvais. Ok. Donc, on fait pas ça. Non, non, non. Et on va y aller avec Okosan. Il est où Oh, vous avez marqué Parce que maintenant, on peut débloquer Chou. Est-ce que Coca il est encore là <rire> cas, c'est le moment pour ton fave. Non, parce que non, il faut, faut, faut le commencer avant. Pour, ah oui, il euh, faut le débloquer non. pour ensuite. Ouais. <rire> on pêche au corps. En fait, ça, ouais. ça se répercute sur la run suivante, en fait. C'est ça. Donc, okay. qu'en fait, on l'a débloqué parce qu'on a fait la première fin. Mmh, qu'on a, euh, qu a vu quelque chose dans la route d'avant qui est un indice. En fait, là, vous vous rendez pas compte, mais on, on voit plein d'indices passer. Mmh. Mmh. Mmh. Est-il vrai que tu comptes emmener Okoza dans un endroit merveilleux oui, c'est le festival d'été aujourd'hui et on y va ensemble. Donc. Rrr, Okosan capte des odeurs délicieuses. L'excitation d'Okosan est au maximum. Il y a plein de bonnes choses à manger. Tu ne pourras jamais tout essayer. Peut-être même du pudding. Euh. Rrr, probablement pas. Je n'ai jamais vu un stand de pudding. Oh, regarde, regarde. C'est l'heure du feu d'artifice. Waouh, regardez comme c'est beau. C'est super beau, hein, Okosan et Okosan Oh non, les lumières scintillantes ont troublé son esprit, il a renommé avec la sauvagerie primitive de ses ancêtres. Oh calme-toi, oh <rires> calme-toi ça il est pas fait pour... Euh, feu d'artifice. Oh je savais bien que j'aurais dû me lever, non non, non non non, il se passe quoi là, déjà J'ai oublié. Kenobird, ah oui, non non, non non non, je crois pas qu'il faut qu'on euh, l'aide. Oui non, on ne retourne pas, on rentre à la maison. <rire> on Donc oui, je dois rapporter à mon peuple nos trophées, déposer mon sabre au pied de mon puissant roi, et célébrer la conquête de toutes les terres d'ici à la lointaine Macédoine. Oh, amusez-vous bien qu ce qu'il est con, putain, mon dieu, il est con... <rire> Donc... Ok, ça s'amuse toujours bien, ça on a déjà vu... Blablabla. Je sais plus du tout ce qu'il fallait faire. <coughs> non Non Ah si c'est bon. Non, je sais plus. Oui, donc ça c'est la carte. Voilà. Vous remarquez que c'est... Donc on a re revu la carte du, de l'élève en 2-2. Oh là là, je sais plus comment vous le montrer. Euh... Je crois qu'il faut le faire encore. encore... Bon, c'est encore une autre route pour voir une autre fois. Donc on va aller en gym, j'espère que ça va marcher. Et après j'irai checker comment faire pour le pécho vraiment. On fait du volley aujourd'hui oh, Rattrape cette balle Smash de Kossan Et toi celle-là Putain c'est enragé nos... nos séances de sport hein. <coughs> Qu'est-ce qu'on vous racontez J'aime trop que Zéa qui <rire> résume bien le truc. Mais mec, ouais. on est encore plus bête que tout à l'heure. De la chope à la bastion, il n'a qu'une phrase. <rire> Donc. Rrr, rrr, est une belle journée d'automne pour tous les pigeons. Tu es de bonne humeur, Okosan. Rokosan a une vision dans ses rêves. Une vision rrr, rrr, Une vision envoyée par le seigneur Poudy lui-même Connais-tu la légende du seigneur Poudy Obi-Wan Vêtu de plumes, d'une immaculée blancheur, assis sur son pudding d'or, son destrier brillant comme le soleil. Euh... Son. L invincible pudding Enfin, il euh, regagne son foyer. Alors, putain, je sais plus que c'est... Ah, est-ce que c'est ça Je crois que c'est ça. Ok, bon, est-ce que je vous donne le bon truc J'espère que c'est ça, le bon truc. Euh... Ah, il donne notre. Je crois que c'est ça. Je crois qu'enfin, il, il regagne son foyer. Je crois. Enfin, il regagne son foyer perdu, guidant les pigeons vers la terre promise inaltérée. <coughs> Le seigneur du pudding est apparu dans les rêves d'Okosan! Le pudding ne peut pas être bien loin! ne croit qu'un jour, Obi-Wan rencontrera le seigneur du pudding elle aussi! Okasan doit partir maintenant! à bientôt! Et il part. Il est complètement ravagé Je l'aime tellement! C'était quoi cette histoire de seigneur du pudding? Aujourd'hui, elle est le festival du lycée! Bon, blablabla! Est-ce qu'on va enfin voir ce que c'est? Je... Non! Oh! Lâche au lâchez-le immédiatement! Des cris malheureusement trop familiers émanent d'un coin de la classe. Quoi encore? Obi-Wan, juste attends! Voilà ce que je voulais vous montrer: <rire> Ryuta habillé en maid. <rire> oh mon dieu, le plus beau! Lâchez au vous subirez son courroux! Okosan est de service aujourd'hui, mais il n'aime pas cette tenue. Oh! Il faut dire que si les gens de la S.P. voyaient ça, ils nous feraient un procès pour cruauté envers un animal. ne refuse ce vêtement étriqué Les vrais hommes se battent nus. <rire> <rire> on ne peut pas se promener sans vêtements dans un de <rire> café qui se respecte. <rire> on a perdu, on a perdu mal le cœur. <rire> Armington, écoute, c'est facile dans ce jeu. <rire> J'ai une sainte mère. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Les bras, ça me semble nus. <rire> <rire> Ouh, faut dire ça dans Jojo. Oh mon dieu, mais <rire> oui c'est tellement Jojo Corse. <rire> Voyons, regarde, ça te va très bien. Je sors mon miroir de poche et je lui mets devant les yeux. <rire> il a l'air très... <coughs> il... Il... Il essaie de faire du charme à son reflet en soubrette. Bon, apparemment, c'était typique des pigeons de passer son temps à roucouler, à faire du charme avant le grand bouleversement. Le grand bouleversement. <rire> il n'a jamais essayé de me faire du charme. Je dois être moins séduisante qu'un ococcine e en soubrette. Ou alors c'est du narcissisme. Je suis triste que dans la traduction française, il n'y ait pas l'expression faire du gringue. Oh mon dieu, ça, mon ça, ça, ça, ça, elle, est, elle, elle colle tellement bien. Donc, on est chronométré pour un entraînement d'athlétisme. Oh, bonjour. Pourquoi est-ce que le docteur est là Vous l'ignoriez <rire> Je suis le diététicien de tous les clubs d'athlétisme. Votre entraîneur m'a demandé d'apporter des stéroïdes, mais... ça <rire> oh, n'a pas besoin de ces produits. <rire> ah, Kosen... les vrais hommes se battent <rire> <rire> C'est du pudding et rien d'autre. <rire> Comme vous le constatez, votre capitaine n'en veut pas. Or... Oh. J'avais élaboré cette préparation spécialement pour lui, et je comptais étudier les réactions de son corps. Rrrr, a dit qu'il n'en voulait pas. Ça dégage une odeur douteuse. demandez au obi de le boire à sa place euh... Alors, j'ai oublié ce qu'il fallait faire, mais je peux plus. Mais je crois, crois, crois qu'il faut boire la préparation. Et puis, tant pis, ça peut embêter le docteur. Goulou, Qu'est-ce que vous faites Ce n'est pas pour les humains Okosan savait pouvoir te faire confiance, Obi-Wan Tu es sa plus proche alliée Je sais, bébé, je sais Perk Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Allez Okosan et moi, euh, troubros Obi-Wan est monté voilà. d'un niveau intellect augmenté de 10 Oh mon dieu Le docteur wow. m'a rendu plus intelligent On wow. est <rire> <rire> mmh. Une réaction tout à fait intéressante Merci c'est très instructif. Je ne saurais pas l'expliquer mais j'ai l'impression que ça m'a rendu plus intelligente. Je Comme propose... Brian. Oh mon dieu, <rire> c'est ce qui s'est passé en fait. J'aimerais je, je, je, tellement juste un sequel juste sur Brian, sur la vie de Brian. Ou un film sur Brian. <rire> Moi je l'en regarderais, un documentaire de Netflix sur Brian le pigeon. <coughs> alors figure-toi que la vie de Brian ça existe mais c'est les Monty Python. D'ailleurs bah... c'est très drôle. Oui mais est-ce est que c'est un pigeon bien. Mais non malheureusement. À négocier alors. Donc, j'ai lancé un défi pour courir jusqu'au bout du terrain. <mérite> Alors, bah, je pense que j'ai perdu, honnêtement. So <rire> oui. Soyons honnêtes. Oui, là, là, là, il faut travailler. On s'en fout. C'est bon, là, le système éducatif. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est Ça fait un moment que je me demande. C'est quoi le pudding que tu recherches Le pudding, c'est du pudding, naturellement. Que oh, pourrait-il que tu saches que ça peut trouver du pudding, Obi-Wan <rire> Euh, euh. Ah, je ne sais plus, vite. Ah, je crois que quoi qu'il arrive, c'est pas bon, je sais plus. Euh, ah, ah, non, On va essayer dans une épicerie. Allez, clic, clic, clic. Rrr, vraiment ça se rend sur le champ. Attends, ça. Eh ben, il est parti. Hmm. Et il est parti. Le revoilà. Putain, il est rapide. Obi-Wan est une menteuse. Une traîtresse à notre cause. Oh, ça arrête, tu me fais mal. Brrr, il n'y a même pas de pouding. Rien, pas la moindre trace de pouding. Okosan te hait, Obi-Wan. Non, pourquoi ça m'arrive à moi oh, Horrible. Il, a... il est, s'est senti trahi. Aujourd'hui, je suppose qu'on a raté les contrôles, comme d'hab, Kino Bird, monsieur. Vous avez progressé, oui, monsieur. Ah bon ah oui, c'est parce qu'on a bu le truc euh, du, du, du docteur. Du coup, maintenant on est euh, oui, oui. cerveau cosmique. Bonne année, il pleut dehors. Ouais, bah tant pis. Je serais bien allé au temple, mais que <rire> ce temps c'est dangereux d'aller dehors. Donc je vais faire dodo. En plus, je ne pourrais pas envoyer mes cartes de vue avec cette pluie. Oh, tant pis. Putain, ouais. la meuf, c'est bon. Euh, YOLO. Bonne année à vous tous. Blablabla, bla, bla, il est hiberné, on a compris. Quelle surprise. Ok, sachant que je peux le passer, j'espère. Allez, hop, oui, allez, l'Ethanabata, c'est parti Ah non, c'est les légumes. Donc la 100 céréales, hein. qu'est-ce qu'on va offrir à notre cher bébé Je sais pas du tout comment ça s'appelle. En anglais, ça s'appelle du Swollen Hemp, je m'en souviens, ça m'a marqué à l'époque. Oui, je veux des céréales, mais je sais pas ce que je veux. C'est quelque chose gonflé, Swollen Hemp, c'est quoi du... Ah, du Shenvi soufflé. Vous êtes prêts, les cocos mm. Allez, du vie soufflé. <rire> Putain Xéya, je te regarde de bosser, profit, bonne note.